Aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux, je vais faire un cadeau pour ma maman. Est-ce que j'ai pris un jeu vidéo pour ma maman non. Je crois bien que ma maman elle n'aime pas les jeux vidéo. Voilà, ça ne m'intéresse pas trop. Mickey, je... vous voyez, là elle est bien droite. Je vais la plier. Ça se plie, vous avez vu Excusez-moi, je suis en train de lire. J'ai acheté un livre, mais je vous assure, c'est pour moi. Très bien, Harry Potter. Maman, je t'aime que ça, c'est très joli, ce petit de coeur. Le coeur. Et ça, c'est pour moi. T'as vu, dans le chocolat, il y a des pétales de rose. on aurait dit. Là, là, là, là. Nous allons écrire un message sur le cœur. Maman, j'ai un point par toi. Maman, tu me prends par la main et tu me montes le chemin. Tu m'apportes ton soutien et tu consommes mes chagrins. Aujourd'hui, je voulais te dire parce que cela me fait plaisir que tu es la meilleure de maman.